veux devenir un master grower, bienvenue à Winman. Salut gang, c'est Winman, content de vous voir, euh, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours avec ma même lumière, ma SF-4000 de Spider Farmer, vraiment satisfait. Toujours à 50% d'intensité, mes huit plants sont en bonne santé. Quelques-uns d'entre eux manquent peut-être un peu de nutriments. Demain, je vais les nourrir. Euh, le plan dans le fond à droite, là, c'est mon plus petit. Je l'ai euh, surélevé. Donc, ne euh, pensez pas que c'est mon plus grand. C'est vraiment mon plus petit. Mais dans cette vidéo, là, ce que je vais vous présenter, c'est mon addition dans la tente. Un 9e et un dixième plan de cannabis dans ma tente. 4 par 4. Donc, je sais que ça va faire réagir. Je vous présente mes deux premiers clones à vie de couche-couche faits par DNA génétique. Donc, regardez en bas à gauche, j'ai deux petits plans. Les racines ont poussé, je suis très fier. Ce sont mes deux premiers clones à vie. Pour ceux qui se demandent d'où j'ai pris ces deux boutures, qui sont devenus des clones et eh bien c'est un vidéo exclusif à mes Patreons. donc si vous êtes intéressé allez sur patreon.com slash winman d'ailleurs merci à tous mes Patreons. donc ces deux euh, petits plans là est-ce que ça va être capable de faire euh, une ou deux cocottes parmi parmi cette forêt je suis quand même à une bonne distance de ma lumière. Euh, je vais bientôt euh, installer un filet. Un filet pour que... Ça donne un petit peu plus de difficulté à mes branches là, de pousser. Mais quand même, les branches vont quand même avoir assez de force pour passer à travers. Ça va me donner l'occasion de plier mes branches tranquillement pour les repasser en dessous de mon filet. Le filet, on appelle ça aussi un scrog. Donc, euh, beaucoup de gens veulent que je tourne ça en 12-12, euh, changer mon cycle de lumière en 12-12. Présentement, c'est 18 heures ouvert, 6 heures fermé. Quand on veut avoir des fleurs, des cocottes, on tourne ça en 12-12. On change l'engrais. L'engrais va être différent. J'ai un autre ensemble d'engrais de la marque Sico. Euh, encore une série là, de 6 contenants environ. Chaque contenant là, a des nutriments euh, particuliers à, à lui-même. Donc euh, j'espère que vous êtes satisfait du déroulement. Donc vraiment là, le, le gros de cette vidéo c'est vraiment là, le 9e et le 10e plan qui s'ajoute à cette tente déjà euh, bien garnie selon certains. Donc, un 9e et un 10 plan qui s'ajoute avec la SF4000. Alright les gars, donnez un pouce, écrivez-moi un commentaire s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez de cette addition de 9e et 10e plan qui viennent de se prendre une petite place. Hein? J'avais 8 plans, c'est bien mieux 3 par 3. Mais là, ce ne c'est pas 3 par 3, c'est 3 par 3 plus 1. Ah, oh, que je vous entends. Ah, oh, que je vous entends déjà dans les commentaires. T'as trop de plans. Pourquoi t'as pas mis moins de plans? Tourne ça en floraison. Je vous adore. On lâche pas. Allez me voir sur euh, oui, Indie Command sur mon Instagram. Allez vous abonner à mon Patreon. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Mmh. Ciao!